Aimer comme toi, car tu es le véritable amour. Tu as su combler mon cœur, tu as su toucher mon cœur, tu m'as aidé dans mes souffrances, malgré toutes mes offenses, tu m'as toujours. Sauver, délivré, tant aimé, racheté, sauvé, délivré, tant aimé, racheté. Tu as tellement. Racheter, Racheter, sauvé, sauvé, sauvé délivré, tant aimé Racheter, tu m'as sauvé, tu m'as délivré Car tu m'as tant aimé, tu m'as racheté, tu m'as sauvé, tu m'as délivré tu m'as tant aimé, tu m'as arraché, je suis sauvé, tu m'as sauvé, tu suis au car choix, tu tant aimé, tu m'as arraché, c'est le nom qui sauvé, tu m'as délivré, libre, tu m'as tant aimé, tu m'as arraché. choix, si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimé le premier. Tu nous as aimé le premier avant la fondation du monde. Depuis l'éternité, Seigneur, tu nous as aimés. Merci Seigneur encore pour l'œuvre de la croix, Père. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ce pouvoir de devenir enfant des Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci parce que, es que nous sommes devenus co-héritiers du magique Seigneur, nous voulons encore a fait, Seigneur, tu père, père. nous as promis de ne pas nous laisser tu comme orphelins, Seigneur. Nous voulons davantage encore de faire confiance, Seigneur. Malgré les tentations, Seigneur. Malgré les oppressions, malgré les pensées de l'ennemi. Seigneur, qui veut nous faire croire que nous Qui veut nous faire croire que tu ne nous aimes pas, Seigneur. Alors que je nous aime plus que nous pouvons imaginer, Seigneur. Tu ne me quitte pas. Je suis ton enfant, tu Tu ne me quittes pas